La droite divisée, la gauche aussi, on l'a vu hein, pendant la présidentielle. Mais notre invité ce soir semble euh, réussir euh, cette synthèse avec euh, plus ou moins de soutien, on va le dire. Isabelle Attard, je, je rappelle que vous êtes candidate à votre réélection dans la cinquième circonscription du Calvados. C'est que vous bénéficiez pour cela non seulement du soutien d'Europe Écologie Les Verts et de l'absence d'adversaires socialistes, mais aussi du soutien de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, du PCF, d'Ensemble et du Parti Pirate. Vous êtes en quelque sorte l'union de la gauche, Personnifié, comment est-ce que vous avez fait ça, ça, ça se travaille. Ça se travaille sur le terrain depuis très longtemps, en fait. Et ça, un rassemblement, ça ne se fait pas en trois semaines. En tout cas, ça ne se décrète pas au moment des élections législatives. Euh, ça fait cinq ans que je milite avec euh, des membres de ces partis, même si, personnellement, je n'ai plus de parti politique. Et euh, je, je suis très heureuse de faire de la, de la politique de cette façon, en tant que candidate citoyenne, mais tout en respectant euh, toutes les sensibilités et en étant présente sur le terrain. Toutes les sensibilités de la gauche. De, vous n'incarnez voilà, pas ce que euh, souhaite réussir Emmanuel Macron non plus. Mais non, ça mais... participe de la même démarche, <rire> quelque part. Je ne pense pas que ça participe de la même démarche. Je pense qu'Emmanuel Macron essaie de de semer la, la zizanie dans, à l'intérieur des partis politiques établis et euh, de surfer sur une image de ni droite ni de gauche qui en fait est de droite et de gauche et en fait sur toute droite. Euh, mais c'est pas du tout la même chose que de travailler depuis des années avec euh, des militants, avec des gens sur le terrain qui œuvrent dans tous ces partis-là et qui finalement se rassemblent sur ma candidature. Vous dites donc que ce sont des gens de bord politiques différents qui vous font confiance, il n'y a pas eu d'accord particulier comme ça, ça peut se faire au niveau national non Non, il n'y a pas eu d'accord. En fait, la politique ça peut être très simple parfois, et ça devrait être simple, et on a tendance à, à la compliquer à outrance. En fait, je suis allée voir... Enfin, ils sont venus me voir, les partis politiques sont venus et, et m'ont euh, parlé de cette campagne. Et je leur ai dit, voilà, c'est simple. Euh, Isabelle Attard, vous connaissez. C'est euh, des votes, des prises de position, euh, des propositions de loi, euh, des actes qui ont marqué où moins ou plus euh, ce, ce, ce mandat, il euh, n'y a pas de surprise. Vous connaissez mes idées, mon projet de société basé sur la justice sociale, euh, l'écologie et puis ses euh, valeurs de solidarité. Donc soit ça vous va et on se rassemble intelligemment, soit ça ne vous va pas et vous présentez un candidat, c'est tout. Et euh, le, ils avaient le choix et on s'est rassemblés. Avec cette formule, on imagine votre déception sur le déroulement de la présidentielle pour la gauche oui, et surtout la suite. C'est vrai que pour la présidentielle, je, je me souviens effectivement de ce moment au mois d'avril où Benoît Hamon a failli se désister pour Jean-Luc Mélenchon. Nous aurions eu un résultat aujourd'hui complètement différent, je pense. Euh, C'est toujours des problèmes financiers en fait qui empêchent les, les, les, la belle politique. Et je pense que si nous arrivons à dépasser ces, ces problèmes financiers, les mêmes qui font que la gauche part dispersée à ces élections législatives, puisqu'il faut savoir que c'est ce financement des législatives. Si vous faites plus d'un pour cent dans 50 circonscriptions, vous bénéficiez d'un financement pour votre parti. Et ça favorise les grands partis et ça divise les plus petits, malheureusement. Et je, mais je pense qu'il faut s'attaquer à ce projet. Et d'ailleurs, peut-être qu'Emmanuel Macron aura envie de s'attaquer à ce sujet, à ce dossier, dès, qu dès que nous serons, nous, au Parlement. Euh, Laurent Neumann, euh, comment expliquer que cela fonctionne Est-ce que c'est parce que c'est de l'échelon local alors d'abord il faut dire qu'il y a 577 circonscriptions et que malheureusement ou heureusement, je ne sais pas de quel côté on se situe, mais le cas d'Isabelle Attard est, pas, est, est un cas quasiment unique. Hein. Euh, voilà, je crois que ça n'arrive pas. Je pensais par exemple à une circonscription à Amiens où euh, les Verts qui ont pourtant passé un accord avec le Parti Socialiste soutiennent le candidat de la France Insoumise. Euh, voilà, et, et chaque circonscription est à peu près différente. Et en même temps, euh, on peut se poser des questions parce qu'au fond, ceux qui étaient prêts à voter une motion de censure contre le gouvernement de Manuel Valls, bah, au fond, ils se sentent beaucoup plus proches, même quand ils sont issus du Parti Socialiste, même quand ils sont issus du Parti Écologie, ils se sentent beaucoup plus proches de Jean-Luc Mélenchon que du Parti Socialiste tel qu'il existe aujourd'hui et tel qu'il se présente d'ailleurs dans de très nombreuses circonscriptions pour ces, pour ces législatives. Mais encore une fois, le cas de cette circonscription-là est un cas totalement à part. Malheureusement. Malheureusement, selon vous, et en, en parlant de la gauche, il y a quelqu'un qui va avoir du mal dans cette bataille. C'est Najat valo belkacem l'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Elle se présente dans la sixième circonscription du Rhône à Villeurbanne, la socialiste qui est donnée perdante face au candidat de La République En Marche. Euh, là aussi, c'est compliqué pour un membre, un ancien membre du gouvernement et rien n'est gagné sur certaines circonscriptions. En fait, chaque circonscription à son propre logiciel. Et dans le cas de Najat Vallaud-Belkacem, elle part effectivement avec quelques difficultés face à un candidat d'En Marche crédité d'après un sondage de 30% des voix quand elle serait à 19%. Elle paye en quelque sorte Najat Vallaud-Belkacem sa loyauté à Benoît Hamon qui est arrivé très loin dans cette circonscription, très loin derrière Emmanuel Macron qui a obtenu 27% me semble-t-il au premier tour et qui, et qui manifestement eh bien, voilà, pousse ce candidat paye aussi des euh, petites guerres locales hein, parce que Gérard Collomb, euh, le maire enfin futur ex-maire de, de Lyon, Lyon euh, a beau être en marche, il garde quelques réflexes des, des baronnies socialistes, on sait qu'il a très mal vécu l'émancipation euh, de Najat Vallaud-Belkacem qu'il avait amené avec lui dans l'équipe de Ségolène Royal en 2007 lors de la présidentielle qu'il avait aussi poussé euh, à la mairie qui avait été longtemps euh, son adjointe, il a très mal vécu euh, qu'elle vive de, de ses propres ailes et euh, on lui prête ce mot il y a euh, quelques mois, il, dit, il disait qu'elle il a, a toujours été élue sur mes listes, on va l'aider à être élue pour les législatives, mais elle doit faire attention, elle va devoir faire du terrain, et c'est difficile, il ne voit pas d'un très bon œil non plus l'idée qu'elle puisse incarner un état dans l'état, avec beaucoup de guillemets, dans le lyonnais C'est une figure hein, du Parti socialiste Nadjad Balo Belkacem. Et puis, euh, d'une certaine manière, elle a le même âge qu'Emmanuel qu Macron. Donc, on peut pas. Elle, elle n'a pas envie de subir, elle aussi, d'une certaine manière, le, le dégagisme. Elle peut aussi elle, incarner le renouvellement, alors que paradoxalement, elle était au gouvernement. Mais dans sa circonscription, c'est compliqué. Et c'est vrai, en réalité, pour de très nombreux candidats socialistes, sauf ceux. Euh, que Emmanuel Macron a décidé de protéger. Ils sont quelques-uns, quelques unités. Je pense à Manuel Valls, à Stéphane Le Foll, à Myriam El-Khomri. Ce n'est pas le cas de Nadjad Balo Belkessem. Isabelle -Eta. Oui, je voulais rajouter que par rapport à la baronnie de Gérard Collomb sur l'agglomération lyonnaise, euh, je ne suis pas la seule candidate citoyenne en France à se présenter. Il y a aussi Nathalie Perrin-Gilbert, la maire du premier arrondissement, qui est finalement la seule à avoir euh, pu tenir tête à Gérard Collomb dans l'hémicycle de l'agglomération, et elle tente le rassemblement, et je pense qu'elle est en passe de le faire, comme Charlotte Marchandise à Rennes ou euh, François Ruffin euh, dans, à Amiens. Et pour Najat Bello Belkacem, je, je... Je voudrais dire aussi que ce qui s'est passé sur un plateau de télévision concurrent récemment me déçoit profondément de la part de certaines, de certaines qui se disent journalistes en reprenant effectivement des, des informations, des rumeurs de l'extrême droite. Je pense que cette ancienne ministre mérite un meilleur traitement. Elle vous aura entendu en tout cas. Merci beaucoup. Et Isabelle Attard, merci. Laurent Neumann, merci. Naïla